Quand tu as planté tes arbres là, tu as été obligé d'adapter ton système de pâturage. Ouais donc déjà ça fait deux, la deuxième année que j'ai démarré le pâturage tournant dynamique. Donc j'avais fait mes paddocks, des paddocks de 60 heures pour euh, que les vaches passent 24 heures. Et donc dans ces parcelles-là, pour optimiser euh, le nombre d'arbres, j'ai fait des paddocks de 30-35 heures pour euh, 12 heures en fait. Ah, donc euh, les vaches, elles, là, elles, ouais, elles viennent qu'une demi-journée. Euh... Ah oui. Ouais. Donc là, c'est les... C'est ultra-intensif. C'est au... ouais, on ne peut... <rire> peut pas aller plus loin dans le système. Ouais. Et je me rends compte que parce que ça, c'est des vieilles prairies, et j'ai l'impression que euh, 12 heures, pour celle-là, c'est même encore mieux. Pour la repousse de l'herbe. Pour le trèfle. Pour le trèfle. Ouais, donc avant, on était en paddock de 3-4 jours, donc on ouais. n'optimisait pas... Euh... La production laitière parce que les animaux bah, pendant deux jours ils étaient bien sur la parcelle troisième jour ça a encore et le quatrième jour bah, ils remontaient au bâtiment pour manger du foin parce que ça les intéressait plus et donc on... les prairies étaient pas bien pas bien rasées il y avait des refus aujourd'hui euh... je fauche quasiment plus de refus par rapport à avant les vaches elles sont contentes parce qu'elles changent de batteur tous les jours elles ont une herbe de qualité régulière donc dans en production laitière, c'est même meilleur. Et euh, donc, bah l'arbre, bon, ça permet d'en rajouter une louche dans l'intensification de la parcelle, euh, intensification de façon biologique, parce que mmh. là, ici, c'est des parcelles qui vont plus jamais recevoir euh, un kilo d'engrais. Ni... Enfin, de toute façon, mes prairies, ça fait déjà Prairie -pâturage, ça fait déjà 5-6 ans qu'il y en avait quasi plus. Mmh. Le pâturage tournant, là, c'est aussi peut-être, euh, euh, en, enfin, en termes de production laitière, tu vu est-ce que tu as vu ta production augmenter ou est-ce que ça t'a perdu permis de diminuer tes concentrés euh, Est-ce ah bah santé aussi De toute façon, il n'y a plus de... Il n'y a plus du tout de concentrés mm -hmm. euh, période de pâturage. Enfin, le pointe de l'herbe, euh, mi-avril jusque fin juin, il y a zéro concentré. Après, je ne sais pas, où, je verrai bien. Euh, au niveau santé, bon, on était déjà pas trop mal. C'est surtout que... Avant, euh, bah, admettons, les vaches elles donnaient 25 litres les deux premiers jours euh, qu'elles étaient dans la parcelle. Puis le dernier jour, elles étaient à 21 ouais, ou 22 litres. Que là, euh, le tank, c'est franchement... Euh... Après, quand l'herbe elle commence à perdre de la valeur, bah, ça baisse, mais ça baisse régulièrement. Et bah, je suis sûr qu'au niveau du remue des animaux, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Ouais, Et en rendement herbe, c'est supérieur aussi. Je ne sais pas dire combien, mais... Mm -hmm. Parce que l'année dernière, j'ai tourné... Euh... Avec moins de pâture que d'habitude j'ai réussi à tenir mes animaux. Et j'avais ressemé des prairies temporaires au, au mois de juin après du métail. Mais j'ai réussi à tenir avec 30 heures par vache alors que d'habitude on était plutôt à 35. Et là cette année, bah, on peut pas trop.. Cette année c'est un peu compliqué, quoi. on peut pas dire. Enfin euh... mmh. bah, je sais que partout où je vais, les grands paddock, euh... il n'y a plus d'herbe. Mmh. Ouais. Bon, suis de regarder là-bas en haut, euh... il y a un paillasson. Ouais. J'ai une pâture à génis où. C'est découpé en trois, ils sont une semaine dans chaque parcelle. Voilà, c'est fini, ça repousse plus. Hier, on était chez un éleveur euh, qui, dans, dans la tirage qui fait euh, du préverger. Et tu vois, lui, sur ses jeunes vergers, en préverger, un peu comme toi, là, il, justement, il mettait les génisses. Euh, parce qu'elles étaient moins grosses. C'est des génisses d'un an. Moins grosses et moins hautes et du coup il y avait moins de risques qu'elles abîment les arbres du coup on voit on a deux stratégies en fait mais sur le forestier comme ça avec des clôtures euh, légères il faut des vaches ouais. mais euh, les fruitiers c'est sûr que vu les protections qu'il y a on peut mettre des genisses sans problème ouais. et d'ailleurs là où je vais replanter l'année prochaine ce sera dans des peintures euh, à genisses mais avec des protections bois euh, je sais ouais. pas on n'a pas regardé là. il y a trois c'est en triangle là ouais, ouais. ouais. ouais. Un D'accord. Un... Mm. Ouais. mais là-dessus des genisses bon, alors là euh... Non, non, non, c'est pas la peine. Les 30 arts, là. Donc, ça, c'est pour 12 heures de pâturage Ouais, pour 40-45 ouais. vaches. Et du coup, les lignes agroforestières, là, est-ce que tu as réfléchi pour que ça fasse euh, ah, à neuf. chaque fois 30 arts euh... ouais. Ah, ouais. Enfin, là, on est entre 30 et 35 heures. Hein. Ouais, ouais. Ah, ouais, si, on l'a fait exprès. Euh... On a réfléchi comme il fallait. Euh... Parce que moi, ce que je voulais, c'est que ça ne me pénalise pas dans mon. Parce que c'est bien beau de. Plan le, la première fois que j'ai eu le projet, euh, j'avais envie de le faire, mais je n'y voyais pas clair. Puis à un moment, je me suis dit, c'est bien, tu vas planter des armes, et puis si ça se trouve, dans, dans 5 ans, ils vont t'emmerder. Ouais. Et j'ai vraiment bien fait de ne pas le faire, parce que ça m'aurait coûté plus cher. Et puis, pas bah, la collectivité aussi, parce que là, je vais touché 4 millions de subventions. à dernier coup, c'était 7 000 ou 8 000, mm -hmm. pour le même résultat. Et puis, euh, surtout, je sais qu'aujourd'hui, je ne reviendrai pas C'est le petit la dynamique, c'est une pratique que je ne lâcherai pas. Ouais. Donc, euh, je sais que ça ne va pas me. Ça va pas m'empêcher de travailler, quoi. Et du coup, entre les lignes d'arbres, t'as quelle distance ça change à chaque fois ouais, bah là, ça... ouais comme la parcelle, ah, elle oui. est un peu... D'accord. Euh, je crois que... Parce qu'ici, la parcelle, elle fait un hectare 40. Donc là, c'est que des parcelles de 35 heures. Oui. Et donc... Euh... Oh, je sais plus. Ici, en haut, il doit y avoir quasi 40 mètres, et là-bas, il doit y avoir 32. Ah, oui. D'accord, tu as vraiment... <rire> ouais, Philippe, il a bien calculé le tout. <rire> et là, par contre, on a mis des... bah Là-bas, c'est pareil, les écartements sont peut-être tout à fait les mêmes non plus. Okay. Ouais. Et après ce qui est intéressant aussi dans le programme c'est qu'on pouvait remettre des arbres en bordure dans mes îles. Donc Il euh, y a des endroits où il n'y en avait pas dans l'armée. Ouais. Euh, alors peut-être que tu n'y as pas encore pensé mais euh, avec ce système de protection là quand tu devras exploiter pour du BRF comment tu t'y prendras Pour couper les arbres Oui. Pour exploiter. Il faut que j'enlève le fil de toute façon. Ouais. Ouais. Ouais. Puis je pense que. Enfin, J'en sais rien, mais peut-être que d'habitude je fais la tronçonneuse. Peut-être que là le gars viendrait avec son grappin coupeur, ce sera peut-être encore plus simple, je sais pas. Mm -hmm. Non, moi là où je veux vraiment être rigoureux, c'est l'entretien au pied pour pas avoir de ronces et tout ce qui viennent. Euh, J'ai pas envie d'avoir. Euh... Parce que des haies, c'est bien, mais j'en ai déjà beaucoup. Mm -hmm. Et une haie, tu t as 3 mètres euh, ou tu as rien quoi. Ouais. Puis laisser venir des ronces, après on est envahi. Euh... Et là, tu as dit que tu fauchais ici là Oui. Et les, euh, les vaches, elles arrivent à t'y brouter aussi, à t'y nettoyer ou bah en fait ça dépend de la hauteur du fil je pense qu'on pourrait réduire de 20 cm l'écartement mais bon après c'est risqué aussi si c'est pas planté bien droit puis qu'ils attrapent un plan. Euh... c'est toujours dans le compromis quoi ouais. mais ça je vais le faucher euh... deux jours avant qu'elles arrivent dans cette parcelle là clique moi des je vais l'envoyer là ça va faire un ça va leur... un peu ça va faire comme du foin ils vont me le ramasser puis ça il paraîtra plus et je pense qu'en le nettoyant deux fois dans l'année ça va être bon ouais. Et pourquoi tu veux le nettoyer là alors Bah ben pour la concurrence et puis pour, le, pour les armes et puis la mauvaise, les mauvaises armes là. Tu te dis derrière une mec si je les laisse venir en ce moment, celui-là il est déjà grand temps de les couper. Ouais, ouais.